La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. The Bible says, everything is possible Qui es-tu dans ce corps? Who are Tu es qui? Qui es-tu Who are you in this body? Speak. a command. comment voulez-vous que une like telle femme soit bien dans sa relation ou dans ses relations? be very good in a relationship parce here there is a un homme il y a un There fort a strong man a non a spiritual man and très méchant a very evil spirit qui se comme that presents himself like a husband Maintenant, mets le micro, tu es qui Now put the microphone. Who are you? Qui es-tu ici dans ce corps Who are you in this body? Tu nous fais des incantations ici, tu es qui you are doing incantations here. Who are you? Tu es qui hein? Hein? Tu es qui Tu restes là, arrête de bouger son corps Tu es qui Stop je about it. It. Pourquoi je veux savoir Why do you know? Parce que j'étais arrêté je tu as arrêté. Tu tout. gâte toutes ces affaires, ça marche pas. Tu gâte tous ces affaires. Ah oui. Ses conteneurs. Oui. tu as all tout gâché. Containers. Elle fait plein de conteneurs. Elle, elle, ah. elle fait plein de conteneurs. Elle pas, ah. pas C'est toi qui fais oui. ça. Tu oui. You are the one the Elle est à moi. Elle est à toi. Oui. oui. Qui est ton, Quel est ton nom? Ah. Who's your name? Ah. What's your name? Elle est à moi. Quel est ton nom? C'est mon sang. C'est ton sang. C'est ton sang. Oui. C'est aussi ta chair. Oui. Alors, qui es-tu alors? C'est toi l'homme fort. Oui. Uh -huh. Comment tu t'appelles, oh. l'homme fort? Bienvenue paraiso. Bienvenue paraiso. Ta fille. J'ai brisé ce mariage. marriage. Elle a un bébé avec moi. She have a baby with me. Et une... toi, J C'est depuis le Bénin. Et tu l'as sauvé. Toi, j'ai Donc, toi, tu es à Bénin. Tu es à Bénin. Je suis Béninois. Ah, ah tu es Béninois. Oui. mon Béninois. Ok, les Béninois, il faut prier oui. Dieu que j'arrive chez vous là-bas. Oh, la grâce, ah, la grâce est arrivée au Bénin. La grâce est arrivée au Bénin. C'est toi. C'est toi qui veux restaurer sa vie. Tout le temps, elle te voir. Parce que je suis envoyé pour elle. Tout le temps, elle te voit. Uh -huh. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oui. Moi aussi, je n'aime pas ta présence. Au nom de Jésus C'est ça. Ah, I je te déteste. Je ah, te oh, ah, Pourquoi elle doit être milliardaire Il faut que je mange. Tu veux manger quoi oui. oui. C'est ma fille. C'est ta fille. Elle est riche. Elle est multimilliardaire mais je prends tout. She's a je tout. Everything. Je vais voler I tout. À cause everything. de toi. Elle a récupéré dans les rêves. Of elle a récupéré she les contenus. Elle a récupéré ses contenus. Je ne la laisse pas. La laisse pas. Hey, elle souffre, She's suffering. Je détruis ses mariages. C'est moi. C'est moi. pas un venu. mariage, mais plusieurs. Not mais one marriage, many marriages. Combien tu as détruit C'est moi, trois. Tu as détruit ton mariage. Oui. Tu es jaloux Et j'ai détruit la vie de tous ses frères Tu as détruit la vie de tous ses frères C'est ma première femme qui est décédée ah. C'est toi qui l'as tué aussi Oui ah. Et tu habites où maintenant ah. Je suis au Bénin Mais tu parles ici pour quoi Je Is suis Bénin Mais pourquoi tu parles dans ce corps Non je ne suis pas ici Jamais je suis l'homme fort Je suis paraïso Oui Paraiso. Tu sais qui je suis toi je suis un prince. Un prince. Chez moi, il y a les fétiches serpents. Laissez-la marcher Let Laissez-la montrer sa nature. Let us see her nature. The nature of snake. Laissez -la pas chercher où se caché. Elle veut se cacher. Il n'y a pas de cachette dans la présence de Dieu. Regardez, le sait -la, là où il va. Est-ce que quelqu'un qui est normal peut marcher comme ça Somebody that is normal can Vous avez vu comment il a trouvé les trous là-bas J'ai mis le bouton J'ai mis le bouton Sur le front de sa soeur Une belle femme comme ça J'ai mis le bouton Sur le front de sa soeur J'ai enlevé ses trompes J'ai enlevé les trompes de sa soeur J'ai mangé J'ai tué mon fils J'ai tué mon fils hein? ah, ça est où qu'elle vienne, sa sœur. Sa sœur vient. Elle est à moi. C'est ma fille. C'est son propre père. C'est ma fille. Oh. Son propre papa. Oh. Sa sœur vient. Amenez sa sœur. Oh. C'est ma. Donc on doit aller au Bénin. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? La grâce est arrivée au Bénin. Dieu s'en est souvenu. Maintenant, regardez. Une famille attristée. Look, a family that is very sad. Détruite. Destroyed. Oh, c'est moi, pareil. Okay. C'est ma femme chérie. Ça y est, c'est fait maintenant. On te connaît. Non, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Hey, je n'ai même pas besoin de te connaître. Hey, parce regarde, que je vais te chasser gars, tout de suite. I will I will te now, tu vas mourir deux fois. Tu vas mourir deux fois. Elle n'aura pas cet enchange, c'est moi qui te dis. Tu vas mourir deux Elle fois. Elle ne changera pas ce contenu. Tu vas mourir deux fois. You die two times. Vous entendez ce que je dis? Il va mourir combien de fois? You will die two times. fois. Regardez maintenant. Watch this. Regardez la puissance de l'évangile nous parlons de la puissance de le mon père in the mighty name of jesus in au nom tout puissant de Jésus de nazareth in the powerful name of jesus Christ. spirit quel que soit ton nom que tu nous mentes ou non, you lie or not. Ce que je sais. What I know, c'est que tu es là dans le corps. I mean you are here in this body. Et je suis envoyé And I'm send pour te déloger. To you out of Car this body. Car ce corps est le, temple, est le temple, temple du Saint Esprit. the temple of the Holy Spirit. Le Saint Esprit, the Holy Spirit, a décidé have decided de récupérer son temple au oh nom de Jésus. pour récupérer back her, His temple. Que le feu du Saint-Esprit commence à consommer ces esprits. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant.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 Ne reviens plus dans ce corps. Don't come back in this body anymore. Je t'envoie dans l'abîme. I sent you into the deep. Tu meurs deux fois, doublement. You die two times. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un le Seigneur. Slap your hands in Jesus. Lève-toi. Fétia, tu vas où Reviens. Reste là, reste là, reste là. Reviens. Viens, Toi tu fais des affaires tu, tu fais des affaires Tu es qui Comment tu t'appelles What's your name quoi Ça Tu sais quoi What is this Tu fais quoi What do you do Tu fais quoi dans la vie tu es femme d'affaires oui. Je fais les affaires, j'envoie les contenus au Bénin Au Bénin Oui Tu gagnes bien ta vie Je ne vois rien Tu vois rien Non Ok, ma fille, comment tu t'appelles Maduro, what's your name Paraiso Viviane Paraiso Viviane, Viviane. Tu comment bah, tu t'appelles Paraiso Viviane Toi aussi Paraiso Oui Votre père est où Il est, au, father? Father? Il Il est au Bénin de Il de est de au Bénin Il fait quoi votre père What did your father do À la retraite À la retraite Oui Il est en retraite sur mon enfant depuis ça fait 4 ans, 6 ans j'ai été opéré de fibrone et je ne sais même pas tellement j'avais mal mal après mes deux enfants d'accouchement, c'est des fibres je ne pouvais plus respirer, j'étais obligée d'aller faire la totale parce que je ne pouvais plus respirer Est-ce que vous enfant, étiez pas... bien avec votre papa Were you good Oui, with your father? Vous, bien Vous jouez vous vous bien En bonne terre Oui Maman est morte, j'avais 7 ans, je lui ai tout donné, je l'ai amené en France ici deux fois, je lui ai acheté la voiture, je lui ai tout donné. Tu lui as tout donné Oui. On lui envoie tout l'argent, on lui envoie toujours l'argent, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, je ne sais pas. On ne sait même pas, moi je ne sais pas, je suis trop jolie. Mon petit frère, moi dernier remarque. Ok. Calmons-nous. Le professeur va nous enseigner. Calme. monde? Calm. on va trouver une solution? We find a solution. C'est difficile, hein? Est-ce que votre papa, est-ce que votre papa voyait des marabouts? Oui. Il était marabout lui-même? Non. Il voyait des marabouts? Oui. Il, vis, il consultait les marabouts? Your father was consulting il marabouts. Il ne en Jésus-Christ? était musulman. Ton ah. papa est musulman oui. ils, ils sont, ils sont, musulmans. sont musulmans Vous êtes des musulmans oui. Jesus Christ. Et à fait semaine après la mort de mon petit frère Mon cadet, mm. c'est là où Dieu nous a, Jésus nous a appelé On a commencé à dire qu'on ne veut plus, plus Faire la prière, on a commencé yeah. à prendre yeah, Jésus Donc on a commencé à Ton père loin. est malade, je le vois malade oui. Je vois ton père malade Oh my God, oui. ça c'est l'esprit de la prophétie My God, la puissance de l'évangile et ton père, your father, est en train de mourir parce que cette maladie qu'il a. Because this sickness that he have, c'est grave. It's very bad. Et je le vois en train de marcher difficilement. Il marche, pas. Il marche pas. Oh, <applaudissements> my God! El professeur prophétise, enseigne les élèves. Quelle grâce! accordé aux enfants de Dieu. My God. Tarabasata. Dieu accorde une dernière chance à votre papa. God is granting a last Grace chance to your father. Donc, à vous de lui annoncer cette bonne nouvelle. It is to you to announce the good news. Tell him that Papa Jesus Christ needs you. Et Jésus veut te maintenant And même. Jesus wants to heal you now. Donne ton cœur à Oh Jésus. my God. Give your heart to Jesus Christ. La dernière chance. Quelle grâce, my God. Autrement, It is the last chance. Les jours sont petits. Otherwise, the days are numbered. Glory to God. La grâce est arrivée. Les jours dans qui lui restent à vivre. The day that remain for him to live, Tellement petit it is so few. Merci pour la prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer? Nos Jésus? Et je crains que nous sommes le combien? Là? We are on the 26 hein? 26 26. Le 26. Yes. Le 26. Donc je crains que ce mois-ci ne se termine pas. I am afraid that this month will not finish. On ne peut pas lui dire ça. On ne peut pas lui dire ça. Il va jamais accepter. Il va jamais. faut, faut lui dire quand même. Tu peux lui dire ça, toi Vas-y. Toi, dis-lui. Yes. Dis Hallelujah Il faut lui dire Good quand même. Tell him in Jesus' name. Il faut lui pardonner. Je lui pardonne. Il faut Pardon. lui pardonner de tout cœur. Forgive him with all your heart. Il faut le faire. Il faut pardonner Il afin que tu te libères. Sinon, tu ne sera seras jamais libéré. Set pardonne. yourself Il free. Forgive him. It is a forgiveness that sets free. Est-ce qu'on peut remercier l'esprit de prophétie? Oui. Dieu est en train de sauver cette famille. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Il vous a envoyé un message aujourd'hui pendant qu'on était là. Il vous a envoyé le message là, Quand nous, nous, on est venu, parce que nous, on sort de Paris, fin de Paris, uh -huh. on est, euh, moi je suis Damien et elle est à Sens, donc on est arrivé là, et, ma, et curieusement ça fait plusieurs semaines qu'on se parle même pas, mais il nous a envoyé un message là, quand on était assis là dans la salle, ça nous a surpris. Vous voyez ça Vous voyez ça Dans le domaine spirituel, dans le règne du spirit, il sait que vous êtes là, ils savent que vous êtes là il bon, y a des choses que je ne veux pas dire parce que c'est la famille alors il ne faut pas comme c'est la famille je ne peux pas dire beaucoup de choses sinon c'est qu mm -hmm. mm -hmm. ce que nous avons entendu nous-mêmes Amen. ce qu'on a entendu c'est assez déjà mm -hmm. Mm -hmm. moi je ne veux pas dire j'ai seulement détaillé ce que j'ai vu là what, what, so. ce qui n'est pas trop grave hein, well, pour well, dire ce qui n'est pas trop grave c'est très grave c'est très grave regardez même nos enfants sont, sont, sont hypothéqués de la... Mais ce n'est pas que vous C'est ce qui se passe en Afrique ma fille C'est la réalité de l'Afrique L'Afrique c'est ça C'est ce que les gens ne disent pas C'est un tabou Africa. on ne le dit tabou. pas L'Afrique c'est ça Africa L'Africain tue africain. Africa. Africa. Qui ne le sait pas My God. Kassata -laba -kassata -laba -kassata -laba. Pourquoi on nous déteste Why hate us? Parce que nous délivrons des personnes comme ça un musulman qui parle la langue maintenant, elle parle la langue. Yes. La musulmane ne va pas parler la langue. Donc c'est fini, il ne va plus mourir. Power! Acclamez, Jésus plus fort, plus fort! Écoutez-moi. Lissingu. Écoutez-moi, Lissingu. Ce n'est pas du théâtre, du théâtre. It is not a théâtre. Hein? Not at all, Menaga. C'est de vie humaine. There's a human life. It, it's true, Menaga. Their, est morte. Their mother died because of this spirit. Their mother is buried. Ce que -là a that dit is what the spirit said. said. She lost her. It is this spirit that caused it. Alors toi qui dit que dit you are saying it is a the theater. Attention! Be Otherwise, these things will reach you. They are the spirits. They listen to you when you speak. They love ignorance. Give me oil. My daughter, I have been made for you. I was made for like you. Je souffre pour toi. I am suffering Je for you. Je suis attaqué jour et nuit pour vous. I am attacked day and night and night for you. Je libère ce et toi. Et la Elle a reçu sa délivrance. My God, thank you, Jesus Christ. Je répare. Au yes. nom de Jésus. I répare your yes. In the name oh si mon dieu peut rallonger une jambe courte il peut donner un short leg il peut donner vie à tes il peut retourner les philippiens jésus maintenant tes conteneurs sont libérés Aura. au nom de jésus tes conteneurs ont été free. tu deviens mon partenaire financier de ce ministère. tu tu entends ce que je dis tu entends ce que je dis donner quelque chose quand j'étais au péché. Quand m'avait mis quelque chose dans la main. Dans le rêve. Oui. C'est ce que je t'ai donné là. Et donc, yeah. the power. La puissance de l'évangile. Oh my god. Vous connaîtrez la vérité. You will know the truth. Et cette vérité oh, vous approchera. Oh yes, my god and a truth truth with set to free. En Jesus Marine. Si vous ignorez ce qui se passe ici, If you are what is here, vous ignorez votre existence. You ignore your existence my vous God. ignorez votre réussite. You ignore your vous ignorez votre succès. You ignore vous ignorez And you are ce que Dieu a donné pour votre vie. What God have given for your well-being, Maintenant, donnez-moi deux bouteilles d'eau. Give me two bottles of water. Je suis dans le prophétique. Oh, I like that man of God. I am in the prophetic. Ah, tu n'as pas acclamé. Est-ce que tu es là? Quelqu'un apprécie l'esprit de la prophétie. Father. prenez vos bouteilles. Take your bottle of water. La grâce est arrivée vers vous. Levez-vous là où vous êtes. Stand up you where you are. Soulevez vos bouteilles d'eau. Lift up your bottle. Father, in the name of Jesus. Père au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. la puissance de Dieu est déjà sur vos bouteilles, sur vos verres, où que vous soyez, sur votre huile, sur tout ce que vous avez dans la main, où que vous soyez, wherever you are, Dieu, le pouvoir de Dieu vous. visite. Recevez-le maintenant. Recevez-le. En le nom de Jésus. Naturel. Supernatural. Supernatural. surnaturel. La puissance de l'Évangile. de l'Évangile. L'Évangile de la Croix. L'Évangile de la Croix. La puissance de l'Évangile. Power of the Il y en a qui sent le feu dans leur corps. Some of you feel fire on Il y en a se l'électricité le, dans leur corps. Some of you feel in your body. Mais ne laisse pas tomber ta bouteille. Don't give up on your bottle. La, la puissance de Dieu ta va t'agiter encore. The power of God, God will shake your you in more. ne la laisse pas tomber ta vez, bouteille. Où que tu sois, que que my father, my father. mon père, mon père, en, Padre, en nom en puissant de Jésus, the mighty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 Receive the grace. Receive the grace. In the name of Jesus. the The anointing is going through you, wherever you are. I am for nothing. C'est la It is the power of God. Wherever you are, quelque soit l'endroit où vous êtes, où que vous not. soyez, quel que Donc soit que l'endroit où vous êtes La puissance de Dieu vous visite Afin que tu saches so Qu'il n'y a point de Dieu Comme no like Jésus de Nazareth. Like Nazareth Afin que tu saches so Que le vangile de la croix N'est pas une histoire puissance de Dieu the Le surnaturel Le surnaturel Le surnaturel Le surnaturel En Jésus le plus puissant Reçois le, le, le, le, le feu du Saint Esprit. Spirit. Receive the fire du Saint-Esprit. Reçois le feu As du Saint-Esprit Receive the fire of the Holy Spirit. Receive the Receive the fire of the feu feu. Receive le Reçois le feu fire le feu. du Saint-Esprit Ces feux consument tous seul pain. This fire consumes every snake. that is hiding in your system. The snake is a cache dans ton ton system that is hiding in your system. Dans system, dans in, your system. in your womb. Dans tes in your womb. Tout every, snake every, snake tout every, snake every snake, Be consumed. Every snake, every snake, consume. every snake Be consumed. Every snake, Be consumed. Every snake Every snake, Be consumed. Every snake consumed. Every snake Be consumed. Every Every snake consumed. consumed. In your womb, in you are drinking your water things your come out of your body you can drink Ton vie change. Il y a des choses qui vont sortir dans ton corps de femme. Quand tu vas aller faire tes besoins, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des liquides qui vont sortir. Et tu dois vérifier des choses qui sortent. Et tu dois vérifier choses sortent. Père, je bénis cette famille. Father, I bless this family. family. J'enlève la malédiction. I remove curse. Je la aucun féticheur, no ni witch fétichista. doctor, aucun marabout, no marabout marabou. ne saura résister. Would we'll be able to resist à la puissance du vrai évangile. To the power of the real gospel, God celui qui a le vrai évangile If you have the real gospel, ne tombe, tombe évangile jamais sous les balles des sorciers, you cannot fall under the arrow of the, Impossible. the, arrow of the witches. Impossible. It is not possible. Ma fille, comment tu te sens? Hein? Le ventre, ça me fait mal. Ça te fait mal. Mais on est en train de te, de, de, de, de, de, de, de purifier, de remettre des trompes. Oh yes! Mon utérus et le trompe, ils ont tout enlevé. Hein? C'est mon utérus et le trompe, ils vont tout enlever. Ils veulent tout enlever. Ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Oui, le le peu. Peu. Oh, le mais peu. moi je te dis que moi je suis. Mon Dieu est en train de remettre oh, tout. Nom ça. De Jésus! <rires> Amen! Amen! Maintenant regarde-moi. Tu as des douleurs encore? J'ai envie de faire pipi, par Tu as envie de faire pipi? Cours! Et après, également, tu contrôles le public et tu vas faire. Va avec toi l'appareil, le téléphone. Si tu vois des choses bizarres sortir de ton public, tu filmes ça. Ok Et tu prends des photos. Va faire bibi tout de suite. Ma fille, tu as vu quelque chose Un peu comme lui là. Comme lui là. Yes. Hey, power il faut augmenter la lumière un peu. Alléluia. Je lui ai dit quand tu vas aller te soulager. I tell her if you want to go to the restroom, the liquid will come out of your body. C'est pas ce que je dis. It is what I say. Cherchez l'évangile pur. Look after the pure gospel.